« Vie de dépravée. Je me suis enfoncée, j'étais une adolescente perturbée. Au lieu de résister, j'ai sombré. J'ai enchaîné les histoires sans lendemain, je faisais bouger mon corps en boîte, je cherchais la compagnie des mauvais garçons. J'ai négligé mes études. Petit à petit, j'ai délaissé la vraie vie pour m'enfermer dans mon idéal de rien à foutre. Je ne rentrais plus dormir à la maison, je passais beaucoup de mes nuits dehors. Je cherchais un intérêt à la vie capable de me faire tenir debout encore un certain temps. J'étais une adolescente démolie. Au rêve brisé et sans lumière pour éclairer un quelconque chemin. » J'ai hurlé à l'aide de maman, j'ai lancé des appels au ciel, mais tu as fermé les yeux sur ce que tu voyais. Désolée. Et sans cesse j'ai sombré, en attendant que quelqu'un vienne me sauver, calmer mes idées noires, en me disant qu'il restait des choses à voir. En chute libre, je m'accrochais à chaque morceau d'espoir que je puisse au fond de mon enfance. J'ai peur de la vie maman, j'ai peur de mon avenir, je ne sais pas ce que je vais devenir. <rire> J'aurais peut-être dû le dire avant. <rire> ouais. non, quand j'ai lu le titre, je pensais pas que ça allait être ça en fait.